Lorsque je souris, se pose-t-on la question pour savoir si celui-ci est vrai ou non Vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Tout ce que vous voulez, c'est croire que pour moi, tout va pour le mieux. Après tout, qu'est-ce que ça peut vous faire Que j'aille bien ou mal Ce n'est pas important tant que je suis là pour couvrir vos arrières et vous réconforter au bon moment. Par peur de la solitude, je continue à ne rien dire. Pour jouer mon rôle de fissage et sans problème, je passe mon temps à essayer de vous faire rire, même si je saigne au fond de moi-même. C'est idiot, je m'accroche à des gens qui me blessent et pourtant je n'arrive pas à agir autrement. Même si je voudrais que cela cesse, je ne peux m'en détacher pour l'instant. Alors je continuerai à sourire même si je voudrais pleurer. Je continuerai à mentir cachant ce que je voudrais crier. Ça... ça me rappelle un peu mon quotidien, c'est c'est ce que je vis en ce moment. J'ai beaucoup de problèmes et j'essaye de les cacher pour que les gens s'en rendent pas compte et, et, et qu'ils ne me voient pas autrement, qui qu continuent à m'aimer et à m'aider et que je me sente pas si différente que ça. T'as l'impression d'être fausse en fait, enfin, de sourire faussement Ouais, un peu par rapport à mes amis, je leur dis pas tout. enfin Tout ce qui se passe dans ma vie. Et euh, même les gens que je côtoie euh, au quotidien, les personnes de ma classe et tout ça, fin, au final, elles savent rien de moi. Et euh, bah, je me fais passer pour quelqu'un d'autre en fait. Comme ça, j'ai plutôt l'air joyeuse d'avoir une, une vie bien rangée et, mais finalement, au fond, euh, bah, je suis malheureuse, en fait.